Ah, que je ah ben que... <rire> sais même pas comment j'ai fait ça en deck. Cette arme, oh, c'est arme de merde en plus. De... <rire> <rire> c'est improbable. C'est improbable. Il y a trois rafales sur un mute et qu'il a toujours pas détruit. Euh, oh, ouais. Merde, ah, il passe pas à travers. Good job, Regarde. Là, il passe pas à travers. Il est trop gros sur là. Tu quand t'as les pièces comme ça je tout T'es un gamin <rire> T'es un gamin t'as forcé T'es un gros forceur Ouais, il va venir, il va décaler, t'inquiète, il va revenir. Ouais, bah, c'est sûr, il va revenir. Je lui mets un petit message. Bombe <rire> localisée. Un mec à gauche là. Ah, ouais, c'est une recrue. Ouais, On cassé, <rire> un tu peux pas casser ça. Plus qu'un hop fort. Ah, tu t'es eu Il est où Derrière lui Ouais, peux-tu peu de <rire> chat. <rire> Ce qui est dingue, c'est qu'on fait de la merde et on gagne, ça qui est ouf. Tout à euh, l'heure, on jouait sérieux, enfin, on essayait de jouer sérieux. On y arrivait, pas. On faisait de la merde. Et là, on fait n'importe et on, on gagne. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Get Putain, no. <rire> complètement baisés les français. <rire> <rire> <rire> Bonjour, je suis Valérie Namido. Fais <rire> ah, tomber la tour Fais tomber la myra. faites tout autour. Bonjour euh, Madame Erev, vous, vous désirez une fête Oui, bien sûr Ah, excusez-moi, c'est une porte <rire> ah, Tu pètes l'armoire ici là, tu peux rentrer dedans. Non, non, non, il est où j'ai ping ping Faut que plusieurs va, trous pour bien pour pouvoir rentrer dedans, dans les endroits où il reste des endroits. Les endroits où il reste des endroits oui, <rire> Ah, mais au pont, au pont <rire> oh, Ok, il a tout défoncé, Allez, c'est mort <rire> Hello Attends, attends, attends, attends. Bonjour, Allez. je suis Olivier de Fairglass. Ah Ça, Je savais, je What the fuck, Blaze? Ouais, ils sont des 40 heures entre eux. Ah, il Flash. Non, je veux. A few moments later. Mais il y a vraiment cru en fait ou quoi? Ok. Il est solo, il est solo. Cours dans l'escalier, prends le diffuseur. 13, 30 secondes. Good job! Good job! Non! Oh J'en ai foutu partout. Follow on... me, follow me, mountain, mountain. Come, come, come. Come, come, mountain, Mounty, come. De quoi, lui? Rappel. Rappel. Mais fais es quoi que ça va, là? Rappel and the, and the What? Ah rappel et... rappel Rappel, rappel, yeah. Rappel. Can rappel. rappel. Yeah. Can you see it? Il veut quoi oh. Ah T'es mort oh. Mais non Mais il croit pas grand Merde ah, ah, Mortada! <rire> vous êtes explosé! Ah, oh, Mortada! Oui, oui, Des amorceurs entre nos mains. Je... Quel vous a You're genius, Mortada! Easy <rire> ah, oui. man! Easy man! Les mecs, ils ont dit, c'est quoi comment ils ont fait quoi? Trois mecs qui passent à travers le mur! Tu laisses le décompte passer, tu sais dès que la manche a commencé, attends 5 secondes, tu rushes l'escalier et tu rafales ton le Et on rush, tu te mets à gauche, je me mets à droite et on rafale le pied de l'escalier. Bon. repérer si vous restez là. C'est ça qu'ils vont te faire Oh Oh le bâtard Elle a pris du recul à mort. Y'a y a du monde au pied de l'Esca. Je qu ce qu oh, que je ouais. oh, on va bosser 400 volés sa mère et il y a personne à ah oh, tu l'as vu oh le gamin MAIS le mec il est bah. il... ouais mais c'est surtout qu'il pue la merde parce qu'il t'aurait tué 10 fois non t'es un gamin <rire> t'es un gamin tu l'as salement amoché Frost, il a FK, c'est s'il te si on veut. Je peux pas. Il y a la gaville là. Frost, allo Il est à travers du carreau de pompier. À travers le carreau de pompier. <rire> c'est magnifique C'est magnifique, mec Why, why is that Oh, je l'ai eu Je reste derrière moi T'as tué kick up Non, je regarde. Écale-toi un peu à la gauche. T'as tué lui, qui celui, celui qui est là, là <rire> J'arrive. <Je rire> oui. Fenêtre. Dernier agent allié. Oh putain. Sors, fais les sortir. Attention ça. Ah le con, c'est le baiser. Il de port. Comment je <rire> comme un bug de wesh. Il doit être par là-bas. Vers l'otage ou. Sorte, tu, devrais... tu, devrais... tu devrais commencer à sortir ton Prends pas l'otage, hein. il doit être caché dans le frigidaire je pense. Secondes. à droite il y a une porte, il doit être là. Sors ton arme. Il bon, Ressort et ton arme. Attends si je lui mets une patate non, dans la gueule. Va. Attends, est-ce qu'il est qu va mourir l'otage Non. L'otage est resté L'otage est mort. Ils sont sérieux <rire> T'as essayé gros, t'es sérieux Bah <rire> en fait je l'ai fait tomber, j'ai retiré une balle, j'ai pas vu qu'il était tombé donc ouais. <rire> J'étais qui non! Oh, oh mais c'est mort, mec! Vous avez été exclu du match pour avoir tué un coéquipier. 60 minutes! <rire> J'ai pris une heure de kick! Bah, euh, Tarkov, hein? Oh putain de Tarkov de merde! <musique>